Salut Allez, on y va pour cet exercice type DS donc sur le chapitre vecteur droite et plans de l'espace. Donc, Je t'ai remis l'énoncé ici, Donc, dans un cube ABCDEFGH, on considère les points P et Q tels que donc les relations que tu as ici, on y reviendra après. Et on te donne aussi donc, la figure correspondant à l'exercice, donc avec le cube, euh, le plan et la droite dont on parlera un petit peu après. Allez, on va passer à la première question. Et avant de démarrer, comme d'habitude, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, ben, je t'encourage à t'abonner à la chaîne, liker, notification, etc. Ça aide beaucoup. Donc, merci d'avance. Allez, go Donc Exprimer chacun des vecteurs EG, EQ et PF en fonction des vecteurs AB, AD, AE. Alors, pourquoi ces trois vecteurs-là Ben Ça, il faut que tu t'habitues dès que tu as un cube. Donc, la plupart du temps, hein, c'est on se place dans le repère A, donc l'origine A, 0, 0, 0. Donc, l'axe X. Qui va être représenté par le vecteur AB, l'axe Y par le vecteur AD, et l'axe Z par le vecteur AE. Donc tu vois, c'est des vecteurs unitaires parce qu'on est dans un cube. Euh, donc voilà, c'est un repère qui est, qui est assez pratique pour travailler. Donc là, on va exprimer ces trois vecteurs-là en fonction de ceux-là. Allez, c'est parti. On va commencer par euh, EG. Alors, on va rester sur la figure. Donc EG, tu l'as là, regarde, de E à G. Donc comment tu peux faire pour aller de E à G en passant par les vecteurs euh, du repère qu'on te propose ben, En fait, il faut passer par F, tu vois, tu vois, de E à F, et ensuite de F à G. En fait, c'est la relation de Schall, tu vois, EG égale EF plus FG. Alors EF, tu vois que c'est pareil que AB, parce qu'on est dans un cube, alors tout ça, tu n'as pas besoin de le justifier, parce qu'avec la figure, on le voit très bien. Et euh, FG, c'est pareil que BC, et c'est pareil que AD. Tu vois, donc en fait, EG... Donc, c'est égal à AB plus AD. Allez, on va détailler ça. Donc, relation de châle, en fait, tu vas injecter ton point A, donc, euh, ton point F, pardon, ici, et ça te donne EF plus EG. Hein, tu découpes tu fais le vecteur en deux morceaux. Et d'après la figure, ben en fait, tu peux directement dire que EF égale à B, et FG égale à D. d de là à là, il n'y a pas besoin de justifier, à partir du moment où tu as fait une figure. Si tu n'as pas la figure qui est donnée dans l'énoncé, ben tu l'as fait, et ça fait office de justification. Quoi. Ensuite, EQ. Donc on va aller voir où il est, ce vecteur. Donc EQ, il est là, donc de E à Q. Donc ce qui serait pas mal, c'est d'utiliser ce que tu as dans l'énoncé. Tu vois, En fait, le point Q il est défini comme ça. AQ, c'est égal à 2 tiers de AB. Tu vois, le 2 tiers, il est là, et du coup, de l'autre côté, on a 1 tiers. Bon, tu vois bien que, du coup, c'est intéressant de passer par le point A pour avoir le vecteur AQ. Donc, on va dire que EQ, c'est EA plus AQ. Et AQ, on va le remplacer par ça. Donc, on y va. Là, on injecte le point A. Donc, EA plus AQ. EA, en fait, c'est moins AE. Alors, pourquoi on l'écrit comme ça Parce que nous, on veut du AE, tu vois et euh, A on va le remplacer, comme je t'ai dit, par 2 tiers du AD. Alors, en général, les vecteurs, on les met dans cet ordre-là, AB, AD, AE. Donc, on pourrait laisser comme ça, hein, mais moi, je les réécris de façon à mettre le AD en premier et le AE ensuite, tu vois, moins AE. Alors, tu peux remarquer ici qu'on n'a pas de AE et ici qu'on n'a pas de AB. Alors, c'est pas gênant, d'accord On ne t'a pas dit d'avoir à chaque fois AB, AD, AE. Ce pas obligatoire. Il ne faut pas que tu sois perturbé par ça. Bon. Ensuite, on a le vecteur PF. Alors, PF, un petit peu, un petit peu plus long celui-là, pas très difficile, donc tu vas de P à F. Donc tu vois, toujours dans l'idée de passer euh, par les axes qu'on te propose, en fait il va falloir passer par B, tu vois. PB plus BF. Alors, en fait on va décomposer un peu plus que ça, parce qu'en fait, dans l'énoncé on te parle de AP. Ou PA si tu veux, PA du coup ça va faire moins un tiers de AB. Et donc on va passer par le point A. Par le point B, pardon, mais aussi par le point A. Alors, je vais t'expliquer tout ça. Donc, tu vois ici, en fait, on va dire que PF, c'est égal à PA plus AB plus BF. Alors, tu peux décomposer ton vecteur comme tu veux, en fait, avec la relation de Chasles, Tu n'es pas obligé d'injecter qu'une seule lettre. Donc, en fait, tu injectes autant de lettres que tu veux. Donc, on va injecter d'abord A. Alors, A, alors, pour faire référence à ce qu'on te donne dans l'énoncé, Et ensuite, à, à B. Voilà. Donc ça te donne PA plus AB plus BF. tu vois, si tu recompactes tout ça, tu retombes bien sur PF. Okay Alors PA, donc, je remonte un petit peu, donc ça je te l'ai dit juste avant, en fait tu as AP qui est égal à 1 tiers de AB, donc si tu prends PA, donc le contraire de, de AP, ça te fait moins 1 tiers de AB, okay donc là tu vas remplacer par donc, PA par moins 1 tiers de AB, AB, ce AB-là, tu le touches pas, parce qu'en fait, on le veut, donc on le garde. Et BF, alors monte t'es là, donc, je t'avais dit, on fait comme ça. Donc, BF, tu vois, dans le cube, on voit que c'est pareil que AE. Okay donc BF, tu peux le remplacer directement par AE, ici. Voilà. Donc là, c'est presque fini, sauf que tu as du AB-là, du AB-là, donc tu ne laisses pas comme ça. Tu fais comme si tu avais moins un tiers de x plus X, tu vois, regarde. Moins 1 tiers de x plus x, ben ça fait 2 tiers de x. C'est pour ça qu'ici on trouve 2 tiers de AB. Voilà, 2 tiers de AB plus AE. Ok, bon voilà, on a décomposé nos, nos trois vecteurs. Donc on va passer à la question euh, numéro 2. Alors démontrer que les vecteurs qu'on vient d'étudier, EG, EQ, PF, ne, ne forment pas une base de l'espace. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ne forme pas une base de l'espace. En fait. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand, pour que trois vecteurs forment une base de l'espace, en fait, il faut qu'ils soient coplanaires. Alors, ça, c'est un truc du cours que tu, que tu dois savoir. Donc, si les vecteurs, si tu veux former une base de l'espace, il faut que les trois vecteurs dont on te parle soient coplanaires. Donc là, tu veux montrer qu'ils ne forment pas une base de l'espace. Donc, il faut que tu montres. Euh, alors, je la refais, je recommence. <rire> si tu veux montrer que trois vecteurs forment une base de l'espace, il ne faut pas qu'ils soient coplanaires, il faut qu'ils soient non coplanaires. Donc là tu veux montrer qu'ils ne forment pas une base de l'espace, donc tu veux montrer qu'ils sont coplanaires. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Donc on y va. Donc, tu vois, toujours pareil à chaque fois que tu as un petit M ici, tu as une vidéo méthode associée à tout ça où je détaille un peu plus. Donc n'hésite pas à aller les voir, ces vidéos méthodes. Donc ici en fait on ne sait pas. On ne sait pas encore que les, les vecteurs sont coplanaires, d'accord On veut le démontrer. Donc, en fait, on va supposer, on va faire une hypothèse, en supposant que donc EG, EQ et PF sont coplanaires, okay, c'est-à-dire qu'il existe A et B, tels que, donc on a une relation, on appelle ça une combinaison linéaire, entre ces trois vecteurs, tu vois, qu'on puisse exprimer un vecteur en fonction des deux autres. Alors là, j'ai pris EG en fonction de EQ et PF, parce qu'ils sont dans cet ordre-là, mais j'aurais pu écrire PF en fonction des deux autres, enfin, peu importe, tu vois. Voilà, donc tout ça, c'est pour l'instant une hypothèse, une supposition. On va voir en fait ce que cette hypothèse implique, et si dans ce qu'elle implique, on ne trouve aucune contradiction, bah, ça voudra dire qu'elle est, qu est vraie. Tu vois bon, qu'est-ce qui se passe si on suppose que ça c'est vrai du coup bah, En fait, on va utiliser ce qu'on a fait juste avant, tu vois, on va remplacer EG par AB plus AD, EQ par 2 tiers de AD moins E, et Pf par 2 tiers de AB plus AE. Okay, donc c'est juste un remplacement dans hein, cette ligne-là, c'est juste remplacé par ce qu'on a trouvé ici. Bon, ensuite, l'objectif, ça va être de trouver A et B. Si on arrive à trouver des a, un A et un B qui permettent de vérifier cette relation-là, ben, ça voudra dire qu'elle est, qu est vraie. Quoi. Okay. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire ben Là, c'est juste un peu de calcul, on va distribuer, tu vois On va développer A et B. Donc à gauche, il ne se passe rien du tout, et là on va retrouver tu vois, donc 2 tiers de A à D, A à E, 2 tiers de B, B fois 2 tiers de AB, donc tu remets le B entre le 2 tiers et le AB, enfin ça, je c'est des trucs de calcul que tu sais faire, et B fois AE, donc B fois AE, ok Ensuite, de là à là, en fait, qu'est-ce qu'on va faire Comme l'objectif, c'est, je te rappelle, de trouver A et B, ça va être d'ordonner, euh, tu vois, à gauche, ça bouge pas toujours, hein, donc on va ordonner ce qu'on a à droite, réarranger, si tu veux, euh, en regroupant, en fait, les différents vecteurs entre eux, tu vois, AB, AD, AE. Alors, AB, on va le mettre en premier, donc une deux tiers de B à B, on va le mettre là, il ouais, n'y a rien d'autre qui dépend de, de AB ici. Ensuite, pareil, AD on le met après parce que c'est le deuxième vecteur, donc celui qui représente l'axe Y. Et ici, donc c'est un peu plus, plus difficile à voir, mais tu as BAE moins, tu vois, tu as deux termes qui contiennent du, du AE. Donc en fait, si tu factorises par AE, ça te donne ça, tu vois. Donc tu prends ce terme-là et ce terme-là. Et tu factorises par AE, ça donne ça, ça donne ça. B-A, facteur de AE. Bon, alors là c'est presque fini. Pourquoi Parce qu'en fait, on va identifier, on appelle ça, c'est-à-dire que tu vois, à gauche, en fait, tu as 1 AB, 1 AD et 0 AE. Et à droite, tu as 2 tiers de BAB, B, etc., etc. Donc, si tu veux, il ne peut pas y avoir d'égalité ici sans que les coefficients qui sont devant AB, AD et AE soient égaux, 2 euh, à 2, c'est obligatoire si tu veux. Donc tu vas avoir 1 égale ça, 1 égale ça, 2 tiers de 1, et 0 égale B-1. Tu vois, c'est ce qu'on retrouve ici, finalement, ça nous donne un système de 2 euh, inconnus, de 3 équations de 2 inconnus. Voilà. Bon, ces équations-là, tu les numérotes pour expliquer un petit peu ce que tu fais après. Et tu commences toujours par la plus simple. Alors là, les deux premières, elles, sont, elles ont le même niveau de simplicité, entre guillemets. Donc, tu dis, j'isole la ligne 1, donc ça te fait B égale 3,5. Parce que si tu fais passer le 2 tiers de l'autre côté, ça te fait 1 sur 2 tiers. Et l'inverse de 2 tiers, ben, c'est 3,5. Okay Exactement pareil pour la deuxième ligne. Donc ça te fait A égale 3,5. Donc tu vois, on a trouvé deux valeurs donc une valeur pour A, une valeur pour B, attention, tu as un système avec trois équations, donc il faut surtout bien vérifier la troisième ligne, celle-là. Ça, c'est vachement important, il y a plein d'élèves qui oublient, ils disent, bon, j'ai trouvé le A et le B, donc finalement, ça fonctionne, mais ils ne vérifient pas que la troisième ligne est OK. Bon, là, tu vois bien que si tu mets A égale 3,5 et B égale 3,5 dedans, ça te fait 3,5 moins -3 3,5, et tu trouves bien 0. Donc ça veut dire que les valeurs de A que tu as trouvé ici, de A et de B, pardon, vérifient la dernière ligne, et finalement, on dit que le système est compatible. Ça veut dire qu'il ne contient pas de contradiction, si tu veux. Donc pour récapituler, avec ce qu'on a supposé ici, on supposait que ces vecteurs-là sont coplanaires, donc cette relation-là, ben finalement, on ne trouve aucune contradiction, si tu veux. Donc finalement, ça veut dire que l'hypothèse qu'on a faite ici, ben elle est vraie, d'accord Donc tu peux conclure en disant, donc, EG, EQ et PF sont bien coplanaires, et au passage, nous on a trouvé les valeurs de A et de B qui, euh, qui correspondent à cette relation-là, tu vois. Donc tu peux préciser EG égale 3,5 de EQ plus 3,5 de PF. Voilà. Bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour montrer que euh, trois vecteurs ne forment pas une base de l'espace, il faut montrer qu'ils sont coplanaires. Donc tu conclues, EG, EQ et PF ne forment pas une base de l'espace. Ok, pour la question 2, donc on va passer à la 3. En déduire la position relative de la droite PF et du plan EGQ, donc avant de démarrer cette question-là, je vais encore une fois te demander de t'abonner à la chaîne, partager, etc., si tu es sur YouTube, ça fait super plaisir, je te remercie d'avance, et on y va. Donc position relative, qu'est-ce que ça veut dire En fait, position relative d'une droite et d'un plan, donc tu as trois possibilités, soit la droite confondue, avec le plan, enfin confondu, pardon, et donc est incluse dans le plan, pardon. Euh, soit la droite est parallèle au plan, ok. Soit elle est, euh, le plan et la droite ont un point d'intersection, ils se coupent. Bon là, tu vois, d'après la figure, on a l'impression, il ne faut pas, pas, se fier, pas prendre l'habitude de se fier aux figures, mais on peut quand même faire le, une petite conjecture que la droite est parallèle au plan, okay? On va essayer de le montrer, vraiment. Alors, ils te disent en déduire, donc il faut utiliser ce que tu as, as fait juste avant. Alors déjà, tu peux dire que le plan EGQ, il est défini par les vecteurs EG et EQ, d'accord Donc ces vecteurs-là, ils sont non collinaires. Alors pourquoi on dit ça C'est parce qu'on va en avoir besoin après. En fait, si tu as, je te rappelle que tu as une relation entre ces trois vecteurs, EG, EQ et PF, d'accord Ils sont coplanaires. Bon, si deux de ces vecteurs-là définissent le plan qui nous intéresse, ça va nous arranger, donc EG, EQ, ils définissent EGQ. Ok. Alors c'est important de dire qu'ils sont non collinaires, et en temps normal, si on n'avait pas eu de figure, il aurait fallu le, le justifier un petit peu plus, mais là avec la figure, tu vois, on voit bien que EG et EQ euh, ne sont pas collinaires, tu vois, c'est évident, donc là c'est pas la peine de, de dire plus que ça, je l'ai mis entre parenthèses ici, c'est toujours bien de le préciser quand même. Voilà. Si tu veux, je te rappelle qu'un plan est défini par deux vecteurs non collinaires. C'est pour ça que je le précise ici. Bon, Or, d'après la question 2, on sait aussi que EG, EQ et PF sont coplanaires. d'accord Donc coplanaires, il faut que tu fasses un petit peu, un petit peu attention. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils appartiennent au même plan. Parce qu'il y a pas mal d'élèves qui font cette, cette erreur-là. Si tu veux, je vais te faire un petit schéma à côté. Donc, imagine que tu as donc EG et EQ ici, donc tu vois, ces deux vecteurs, ils ne sont pas collinaires, donc ils définissent un plan. Hop. Bon, le, le vecteur PF, il peut très bien être dans ce plan-là, tu vois, par exemple, si je dessine un vecteur PF ici, auquel cas... Ben, finalement, tu vas avoir des vecteurs qui trois vecteurs qui appartiennent au même plan. Mais le vecteur PF, donc je le fais un peu plus bas, il peut aussi être... Non, Je vais le faire comme il faut, donc il faut qu'il soit... Hop. Tu vois, en fonction de si les points PF appartiennent au plan formé par les vecteurs de départ, donc EG et EQ, ben, tu vas avoir donc, ton vecteur qui est inclus dans le plan ou non. Ce vecteur là en fait il est inclus dans un plan qui est parallèle à celui qui est formé par EGEQ. Il ne fait pas forcément partie du plan, euh, du plan de référence, il un plan parallèle, c'est ce qui va nous intéresser ici. Voilà. Donc PF euh, EG euh, EGEQ et PF sont coplanaires. Donc nous on a plutôt cette configuration-là. Je vais gommer celui-là. Pf n'appartient pas au Plan euh, EGQ, tu vois. On va revenir sur, le, sur la figure après pour, te, pour que je te montre bien. Donc tu as le vecteur PF qui est un vecteur directeur de la droite PF. Tu vois, si je dessine la droite PF, alors là on retrouve pas la figure de, de l'énoncé, hein, donc c'est normal, c'est juste pour te faire un petit schéma comme ça pour que tu vois ce qui se passe. Donc tu vois, si la droite PF donc, qui est dirigée par le vecteur PF elle est dans cette configuration là, tu vois qu'elle va être parallèle au plan de référence. Donc EGQ, elle n'est pas incluse dans le plan. Faire enfin, attention. Alors, si on ne précise pas que P n'appartient pas à EGQ et F n'appartient pas n'appartient non, non, okay, là, en fait, cette droite-là, elle n'est pas incluse dans ce plan-là parce que P n'appartient pas à ce plan et F n'appartient pas à ce plan. D'accord Alors ça, comment on peut le justifier En fait, il suffit de regarder la figure, regarde, on le voit bien ici. P. Et F, on voit bien qu'ils n'appartiennent pas au plan rose. Donc finalement, cette droite PF, c'est impossible qu'elle appartienne à ce plan. Pour autant, il y a une relation entre ces trois vecteurs là, EG, EQ et PF, on sait qu'ils sont coplanaires, il y a une relation entre ces trois vecteurs, mais la droite n'appartient pas, euh, n'est pas incluse dans le plan. Donc finalement, la seule possibilité qui reste, c'est que cette droite soit parallèle au plan. Tu vois, donc on peut en conclure que PF est parallèle à EGQ. Bon, encore une fois, il faut bien préciser, tu vois, si tu ne si mets pas cette ligne-là, en fait, euh, il y aura un petit souci parce que si tu t'arrêtes là, en fait la conclusion c'est plutôt PF est incluse dans EGQ. Pour qu'elle ne soit pas incluse, il faut que P et F n'appartiennent pas au plan qui t'intéresse, au plan EGQ. Voilà. Bon. Si tu veux plus de précision, n'hésite pas à poser des questions, j'y répondrai sans, avec plaisir. Voilà. Bon, écoute, moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo, et une dernière fois, voilà, si tu peux t'abonner, etc., liker, si tu es sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt, ciao